Bonsoir, maintenant je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire euh, établir le lien entre spiritualité et santé mentale. Ça fait depuis 2008, de 2008 à 2017 euh, que je vivais la psychiatrie à plein temps. Et en 2017, euh, toutes mes hospitalisations se sont arrêtées euh, parce que euh, je me rendais bien compte qu'au niveau énergétique, il se passait quelque chose chez moi. Et donc en 2017, il m'est devenu impossible de continuer à, euh, vivre les, la la, les hôpitaux, à vivre dans les hôpitaux psychiatriques. Et donc depuis 2017, j'ai entamé un espèce de chemin entièrement spirituel où euh, malgré tout euh, je vivais des, des expansions de conscience à la maison mais qui se résolvaient à chaque fois à la prise d'une médication. Et je l'ai déjà dit, la médication m'aide à garder un équilibre euh, ça m'aide à poursuivre mes travaux et euh, toujours en gardant la plus faible dose possible euh, pour garder l'esprit clair, pour garder une, une certaine lucidité et ça n'empêche pas à mes, euh, à mes dons spirituels euh, de s'expanser euh, donc voilà, je ne suis pas limitée par la médication au niveau cérébral, donc euh, tout va bien pour le moment. J'essaye des sevrages de temps en temps, mais comme je suis devenue addict à, à la molécule, euh, le, ce, le, dernier, le dernier test de fenêtre thérapeutique s'est mal passé. Donc, euh, à voir prochainement ce que je vais faire ou pas. Pour l'instant, je reste sur la médication. Enfin, bref, c'est un détail. Euh, le lien entre la spiritualité et la santé mentale. Euh, quand on est spirituel et qu'on rentre euh, dans la spiritualité, qu'on commence à s'intéresser à la spiritualité, il peut arriver euh, une espèce de montée de Kundalini. Donc, c'est une forte. La Kundalini, elle passe par tous les centres énergétiques. Euh, c'est vraiment euh, une énergie euh, autant tellurique que cosmique. Qui vient vraiment traverser le corps de haut en bas soit de bas en haut euh, et j'avais lu un article qui disait comme quoi si la kundalini démarre à partir du bas là à ce moment là le risque de maladie mentale est faible si la kundalini passe vers le haut là à ce moment là on peut se poser des questions sur une éventuelle maladie mentale ou euh, c'est l'inverse, je, je me souviens plus, ça fait longtemps que j'ai lu l'article mais bref, il y a une histoire comme ça avec la Kundalini que vous pouvez rechercher sur internet je pense qu'il est encore accessible, mais où il est dans les références, ça c'est une autre question Enfin bref, euh, j'ai énormément de monde autour de moi aussi euh, qui se sont intéressés à la spiritualité, qui ont entamé des formations en spiritualité et qui du jour au lendemain se sont retrouvées en psychiatrie euh, parce qu'elles avaient atteint une espèce de transe euh, qui s'est résolvée soit par un refus total de la psychiatrie soit un peu comme moi euh, un pied dans la psychiatrie un pied dans la spiritualité et cette jeune dame euh, est devenue père aidante et je passe dans cette vidéo en la remerciant fortement du travail qu'elle a fourni avec moi. Voilà. Euh, je ne dis pas que j'ai été exemple de trauma. Euh, mes traumas ont bien existé. Euh, mais ils se sont quand même nettoyés par la suite. Je reste quand même sensible au trauma. Euh, donc par exemple, je suis tombée dans les escaliers il n'y a pas longtemps. Et ça m'a laissé un espèce de choc. Euh, donc je reste quand même sensible au trauma. Euh, mais euh, ce que je peux dire de mes traumas passés, c'est que ça n'a plus aucune incidence sur moi Et j'ai simplement laissé le temps agir sur ces traumas pour qu'ils se résorbent euh, Je ne dis pas que je n'ai pas fait de la psychothérapie ou autre euh, Mais principalement, ça a été un chemin principalement seul euh, et j'ai pas, euh, j'ai pas exploité toutes les ressources que j'avais autour de moi non plus, notamment mes proches. Euh, quand on rentre dans la spiritualité comme ça, sans rien savoir du tout, il peut, il peut, il peut se passer une montée de kundalini. Et donc cette montée de kundalini peut mener à des à des révélations, à des désordres, à des perturbations, euh, que ce soit au niveau corporel, que ce soit au niveau spirituel ou que ce soit au niveau mental, c'est un peu comme si euh, on mettait l'esprit le spiritu... on, on face à ses capacités et que le mental ne sachant rien de ses capacités-là se met, se met à trembler, se met à avoir peur et crée tout un tas de psychoses. C'est un peu l'explication que je peux avoir par rapport à ça. Euh, la psychose, je la définis comme une peur incontrôlable. Et donc, quand l'esprit est face à ces vérités et que le mental n'en sait strictement rien, il peut rentrer dans une peur phobique euh, et commencer à délirer un peu comme ça. Euh, l'esprit euh, ne, sait, ne sait pas quoi, quoi faire de toutes ces informations-là. Et donc, euh, c'est un peu comme si on jouait à la roulette russe. Euh, là où je maintiens mon mot d'ordre, c'est de trouver justement un équilibre entre la santé mentale et la spiritualité. Euh, les personnes qui sont spirituelles euh, doivent avoir un mental qui, euh, qui, qui est moteur, en fait. On se sert du mental pour euh, nous mener vers des actions positives, pour l'entraîner vers, euh, pour nous donner de l'énergie et aller vers des actions qui nous sont positives. Euh, et et l'esprit, l'esprit, c'est un peu, euh, c'est un peu le, le, le, le, maître, le maître de bord, euh, qui va dicter un peu euh, où est-ce que le mental doit se diriger. Euh, et donc, c'est euh, lâcher le mental pour que l'esprit prenne de la hauteur. Euh, et quand l'esprit prend de la hauteur, euh, le mental peut se lâcher, peut, se resp peut respirer, etc. Euh, maintenant, il peut toujours subsister des blocages, des, des peurs, des... Euh, des questionnements et tout, etc. Bah, alors à ce moment-là, c'est revenir à l'esprit et avoir ce dialogue intérieur de se dire « Non, tu n'as pas peur, avance. Ne te questionne pas, ça va aller, ça va aller tout seul. » Ou des trucs comme ça. Des, un dialogue, ré -avoir un, à, adopter un dialogue intérieur entre euh, le spirituel et euh, le mental. C'est vraiment euh, être son propre parent. Euh, comment est-ce que moi, en tant que mère ou en tant que père, je peux venir éduquer mon enfant qui est en fait le mental. Euh, et c'est établir un plan d'action euh, pour venir apaiser le mental, pour venir rassurer le mental, euh, pour, pour venir détendre le mental et faire des actions qui vont faire en sorte de plaire au mental, euh, donner de la joie au mental. Euh, si, vous aimez, si vous aimez dessiner, dessinez autant de dessins que vous voulez dans la journée et vous verrez qu'à la fin de la journée, vous serez content du travail que vous aurez accompli. Euh, et la créativité, ça, fait, ça laisse... La créativité, elle, pour moi, elle est entre le spirituel et, et le mental. C'est un peu le mental qui dicte la main, mais il y a le spirituel derrière qui, qui, qui, qui contemple un peu le mental, ce qu'il fait, etc. Et c'est un peu à ce moment-là que, que l'esprit fait connaissance avec le mental. Euh, c'est tout un chemin évolutif euh, où on acquiert un espèce de dialogue intérieur et essayer que ce dialogue intérieur, intérieur soit le plus sain possible, euh, le mental, il rabaisse souvent, euh, il juge souvent, euh, il, il bloque, il bloque. Et donc, c'est chaque fois se ramener à notre, à notre essence, à notre esprit, à notre essence. Et de se dire, si par exemple le mental dit, tu ne sais rien faire de tes dix doigts, c'est revenir dans son essence et dire, mais si, regarde tout ce que j'ai déjà fait. Regarde tout ce que j'ai déjà accompli, regarde, euh, re regarde en toi toute la confiance que tu portes en toi, ou regarde en toi toutes les capacités que tu as, que tu peux mettre en place, toutes des choses comme ça. Euh, et donc c'est vraiment éduquer le mental et avoir un dialogue sain entre le mental et le spirituel. C'est comme, comme je disais, être son propre parent. Euh, et donc par ce dialogue intérieur et tout ce qu'on va mettre en place pour euh, garder un mental actif sur les bonnes actions et garder un mental, le mental c'est un peu le cheval, c'est un peu le cheval de course euh, il court un peu partout dans tous les sens et l'esprit sert vraiment à canaliser et la méditation aide justement à canaliser l'énergie du mental euh, pour la diriger vers des, choses, euh, vers des choses positives ou vers un travail qu'on aurait envie de faire. Et, et donc, euh, l'important là-dedans, euh, c'est pour ça que j'ai mis euh, le yin et le yang derrière moi parce que ça représente vraiment euh, l'équilibre euh, en tout et pour tout. Euh, c'est que... Euh, il faut vraiment garder un équilibre entre le mental et l'esprit. Disons que le mental, c'est le cercle noir. Et le blanc, c'est l'esprit. Mais dans l'esprit, il y a aussi un cercle noir dont il faut se méfier. Et dans le mental, il y a un cercle blanc qu'il faut écouter. Euh, et donc... Euh, des fois, le mental, il, il donne de bonnes idées. C'est lui qui crée des idées. Les idées sont bonnes à prendre, mais elles ne sont pas toutes bonnes à prendre. Donc, c'est vraiment euh, guider le mental vers ce qui est bon pour soi et aider au mental à faire le tri euh, sur ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Euh, ça évite de culpabiliser pour rien. Ça évite de se morfondre pour rien. Euh, ça évite un tas de choses. Euh, et donc pour maintenir cet équilibre entre le mental et l'esprit C'est vraiment adopter ce dialogue intérieur qui va venir rassurer, apaiser le mental Et, l et laisser à l'esprit faire ce, ce dont pourquoi il est fait en fait euh, Le corps est simplement notre véhicule euh, Il faut en prendre soin bien sûr euh, mais l'esprit est là aussi euh, pour quelque chose et donc l'esprit, il a en quelque sorte une espèce de mission, euh, de, de, de mission d'âme euh, euh, à créer, à diriger, à, à amener à la société. Euh, dis, disons que c'est un peu la contribution qu'on met au niveau de la société. Euh, et donc euh, si le mental se bloque en permanence et si le mental se pose des questions en permanence l'esprit ne peut pas travailler et donc par ce dialogue intérieur là c'est acquérir un équilibre entre les deux euh, maintenir l'équilibre et ensuite euh, laisser l'esprit agir sur la matière euh, laisser le mental euh, au repos et laisser l'esprit agir sur la matière. On n'est pas que esprit, on est aussi mental. Mais c'est se servir de l'énergie du mental pour que l'esprit puisse mettre en place sa contribution à la société. Voilà pour mon explication. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a été intéressante pour vous. Commentez la vidéo si elle vous plaît, si vous vous posez des questions. Euh, ou sinon, abonnez-vous à ma chaîne euh, et euh, à bientôt pour d'autres informations. Ciao, ciao